Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je regardais le Good Morning de Benoît Rousseau donc le trader français dont je vous ai déjà parlé spécialisé de scalping et donc je vais vous mettre l'extrait ici ensuite où il disait donc qu'il avait gagné 11 000 euros en 3 jours en scalping sur les CFD. Effectivement, donc il vient d'augmenter son levier sur les futurs et maintenant je vais demander confirmation si c'était bien sur les CFD qu'il avait augmenté son, son levier. Il m'a confirmé effectivement, donc il a fait 11 000 euros en 3 jours sur les CFD en scalping. Donc je suis désolé pour, pour le loup de Dubaï, comme je l'appelle, hein, qui lui dit que c'est pas possible de gagner en scalping sur les CFD. Il va falloir probablement qu'il diffère l'achat de sa prochaine Porsche, de sa prochaine Ferrari ou je ne sais quoi de, de son nouvel appartement qu'il achèterait à Dubaï euh, avec euh, toutes, les, toutes les personnes donc, qui le suivent et qui achètent ses formations en pensant qu'il est aussi bon qu'il le prétend. Mais malheureusement lui, il ne sait pas trader, il ne sait pas faire euh, du trading, il vend des formations mais des formations qui ne fonctionnent pas. Donc j'ai suivi sa formation et euh, il n'a jamais tradé donc, euh, devant nous euh, et il dit que ceux qui font du scalping et, et qui, qui prétendent gagner en scalping euh, disent n'importe quoi. Bon bah ben, écoutez, euh, moi je pense qu'il suffit d'aller voir la vidéo de, de Benoît Rousseau, de suivre un petit peu ce qu'il fait. Moi c'est ce que je fais, donc j'ai déjà une très bonne formation au scalping mais j'essaye encore de trouver comment l'améliorer. J'ai beaucoup de témoignages de mes étudiants qui sont déjà contents et moi je vais leur offrir encore ce que j'apprends et je pense à apprendre encore pas mal de choses de Benoît Rousseau. Euh, Là ce matin il m'a aidé également pour essayer de trouver comment placer un indicateur sur la station ProRealTime que je ne connais pas encore très bien. Donc tout ça je vais en faire profiter mes étudiants. Et euh, sans coût supplémentaire, ah oui, ce n'est pas comme, euh, comme euh, celui de Dubaï euh, qui lui euh, nous a complètement laissé tomber après la formation parce qu'on ne voulait plus payer plus, il nous demandait encore 4000 euros pour euh, poursuivre euh, la formation. Il a coupé tous les accès aux formations donc euh, on s'est bien fait avoir euh, avec ces formations. Lui par contre euh, il dit maintenant qu'il est devenu multimillionnaire mais comment l'a-t-il fait ben, je vous explique comment. Vous vendez très cher une formation, vous vendez 10 000 euros une formation, vous dites partout que vous avez des tas de diplômes, que vous êtes excellent et euh, les gens euh, ben, ils, comme moi ils, ils plongent, hein, on se dit bon ben voilà quelqu'un à qui on peut faire confiance et puis après vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir et bon après quand vous le critiquez euh, ils vous insultent de tous les noms, voilà. Voilà ça c'est ce monsieur, voilà ce que c'est. Ici vous avez la preuve qu'on peut gagner en CFD euh, et qu'on ne s'enrichit pas avec les commissions des brokers, non, on s'enrichit en, en tradant, en faisant du scalping. Vous avez l'exemple de Benoît Rousseau, vous avez mon exemple également, euh, je traite en scalping depuis que je me suis rendu compte que la méthode de ce monsieur-là ne fonctionnait pas. J'ai cherché un bon trader, j'ai trouvé... Benoît Rousseau et euh, j'ai essayé de créer une formation qui euh, s'inspire de sa technique. Bon euh, ce n'est pas encore tout à fait la même chose, moi je traite à plus long terme mais maintenant je continue à progresser et à en faire profiter mes étudiants. Donc si vous avez déjà acquis ma formation au scalping et eh bien tout ce que je vais encore apprendre maintenant je vous en ferai profiter et si vous cherchez une bonne méthode de trading, de scalping et eh bien vous avez mes liens ici au-dessus vers mes méthodes scalping et ishimoku, c'est la combinaison que je vous conseille. Donc seulement 297 euros pour une formation vraiment efficace, ce n'est pas les 10 000 euros comme l'autre à Dubaï. Ah c'est sûr moi je ne vis pas à Dubaï et je ne roule pas en Porsche, Benoît Rousseau non plus il ne roule pas en Porsche mais voilà il faut choisir. Soit de vous payez une Porsche <rire> Et vous payez un bel appartement à Dubaï à un coach ou bien vous voulez vous enrichir vous-même. Voilà c'est votre choix. Donc je vous invite à regarder le petit extrait de la vidéo de Benoît Rousseau, son Good Morning Trading de ce matin. Et euh, de suivre ce trader vous verrez, Bon, si vous cherchez une bonne formation au scalping, vous pouvez vous inspirer de lui mais lui n'a pas de formation, il ne commercialise pas de formation. Vous pouvez, il vous fait un coaching si vous vous inscrivez via ses liens. Mais sinon euh, bon, ben j'ai ma, ma formation au scalping qui donne déjà de très bons résultats et que je vais encore essayer d'améliorer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, donc sous la vidéo, il y aura également la vidéo complète du Good Morning de Benoît Rousseau. À très bientôt. Au revoir. Voilà pour le Good Morning Trading du jour. Euh, non, pour, je vous parle un tout petit peu de mon trading de, de la semaine pour vous expliquer un peu ce que, ce que je vais faire. Donc euh, le trading de la semaine-là, c'est sur Futur. Et là, c'est sur CFD. Euh, c'est bon Bah oui, c'est le moins en cours, hein. Euh, donc, euh, très bon sur, euh, sur euh, Futur et euh, alors là, j'ai déjà passé un petit trade ce matin en, en couverture de marché entre 8h et 8h30. Mais euh, sur CFD, risque limité et le mois en cours euh, hop. et plutôt pas mal aussi sur, euh, sur, sur, sur CFD. Là, je suis à à 11 000 11 900 11 500 euros de gains sur les trois premiers jours lundi mardi sur les trois premiers jours de l'année de du mois c'est ce que j'ai gagné à peu près au mois de de, de juin je fais une une vidéo bilan du mois de, de juin ce week-end tranquillement. Donc là, je pense que je vais peut-être prendre carrément 48 heures de vacances. Je surveille un petit peu les marchés quand même, parce qu'il se passe des, des, des choses. Mais bon, là, je suis dans une phase de vie assez exceptionnelle en ce moment. J'ai vécu de très, très, très belles choses il y a 48 heures. Je suis encore un peu sur un petit nuage, donc je vais essayer de profiter, de savourer encore, revivre, savourer ces moments pour redescendre doucement. Et euh, lundi, me mettre à trader euh, vraiment euh, intensivement, hein, puisque maintenant, je, je trade, à, je trade, je suis passé de 1 à 2 lots à 4 lots. Donc, euh, je vais aussi faire plein de calculs de money management et tout ça pour voir si parfois, je peux pas passer à 8 lots et tout. Donc là, je suis vraiment dans une phase euh, beaucoup plus agressive en termes de, de, de trading. Alors, on m'a posé plein de questions. Pourquoi Pourquoi Pourquoi euh, notamment une chose c'est que les six premiers mois de l'année je voulais avoir un trade record le plus parfait possible le plus lissé possible et tout ça parce que j'avais l'optique d'ouvrir un fond donc euh, euh, pour lever des fonds vous arrivez avec un trade record quasiment parfait euh, lissé pas de drum-down et tout euh, c'est l'idéal donc pour faire ça c'est du scalping très serré aucune aucun aucun risque mais aussi aucun aucune belle euh, aucune belle bougie euh, enfin aucun beau trade comme celui-là qui fait gagner 1500-1700 euros, c'est toujours un peu proportionnel au risque. Et j'ai fait le deuil de cette création de, de, de hedge fund, c'était un rêve qui était accessible, mais j'ai pas envie honnêtement de passer les trois prochaines années de ma vie dans des papiers. Voilà, j'ai réalisé la, la, montagne, la montagne de, de papiers, d'administratifs pour faire ça, c'est tout, tout ce que je déteste. Moi, ce qui me plaît, c'est trader. Et pas remplir des papiers. Donc, projet de terminé. Donc, du coup, bah, je suis beaucoup plus libéré sur mes, euh, euh, sur, sur mes trades. Je n'ai rien à faire d'avoir un drame down euh, bas fort. Hein. C'est pour ça qu'il y a 15 jours, je me suis pris un moins 8000. Euh, C'était un swing trading que j'aurais jamais tenté si j'étais encore dans l'optique de continuer d'ouvrir de, de, de, mon chant. Donc, maintenant, euh, c'est plus cool aussi en fait. Hein. Je me sens beaucoup plus libéré, j'ai plus de pression. Euh, voilà j'ai plus la pression du tric encore parfait je me prendrai des moins 5000 bah c'est pas grave mais j'aurai des plus 7000 derrière et, euh, et ça ira bien et c'était parce que euh, j'avais envie de prendre ce trait là qui me paraissait logique à ce moment là voilà pour euh, les petites explications je vous laisse je vous souhaite plein de bonnes choses soyez prudents euh, aujourd'hui euh, et demain ça peut peu ça peut secouer hein. on va peut-être avoir un, un décalage donc repérer les, les supports euh, comme je vous l'ai montré, euh, mensuel en point haut et euh, en point bas euh, les, autres, euh, les, autres, euh, les autres supports. Si on a vraiment des, des stats et des news, euh, je regarde un peu ce qui se passe sur le marché ouais. si on a vraiment des stats et des news importantes, euh, on peut aller taper euh, un support mensuel. Là on est pile au milieu entre pivot mensuel, support 1, mensuel, sur quasiment tous les indices, il euh, y a une, une possibilité qu'on aille en taper un. Et peut-être même les deux. C'est ça qui est génial en bourse. Allez, sur ce, belle journée de trading à vous. Au plaisir.